Bonjour à tous, dans cette séquence je vais vous parler de touch et de multitouch. Ce n'est pas le retour du Jedi, mais le retour de UI Responder. Pourquoi le retour Parce que nous l'avons déjà rencontré et en particulier dans la séquence où nous avons joué avec le check Motion. Vous savez quand vous agitez votre terminal. Donc c'est également UI Responder qui prend en charge la gestion des points de contact et en particulier eh bien on a un protocole prédéterminé, dédié et implicite, vous vous souvenez, on avait, alors, on n'avait pas tout à fait les mêmes méthodes quand on faisait le check motion puisqu'on a ici touch begun with event, touch moved with event, touch ended with event, touch cancelled with event. Mais on avait la même chose ça s'appelait motion begun motion motion cancel. Donc vous voyez ça ressemble un petit peu à cette idée. Et euh, par contre vous savez que la caractéristique euh, qui a été introduite avec euh, les téléphones d'Apple c'est qu'ils euh, ont une technologie qui permettait de gérer plusieurs points de contact ce qui bien évidemment est devenu la norme sur à peu près tous les smartphones et en fait au niveau programmatique et eh bien vous avez un attribut qui s'appelle Multiple Touch Enable euh, qui vous permet en fait et eh bien de décider si vous acceptez qu'on gère plusieurs points de contact ou pas voilà et je vous rappelle que tout ce qu'il y a UI responder et eh bien est d'emblée disponible dans UI application UI view et UI view controller. donc ça veut dire que ces trois méthodes là vous avez euh, le moyen euh, d'utiliser cette mécanique puisqu'ils héritent de UI Responder Ces méthodes que je vous ai donné ont deux paramètres. Le premier paramètre c'est Touches et Touches ça va être un ensemble alors un ns 7 en Objective-C ou un Set en Swift puisque les NS sont plus à la mode de UI-Touch et un UI-Touch c'est la description d'un point de contact. Et qu'avez-vous dans un UI-Touch Vous avez un attribut TapCount qui vous donne le nombre de taps associés à ce point de contact. Vous avez un attribut View qui vous donne la vue qui est la première qui a reçu le point de contact parce que c'est celle du dessus si vous voulez. Et après on peut trouver d'autres choses en particulier. On peut déterminer la localisation dans une vue mais qui n'est pas forcément la vue associée mais qui peut être une vue dessous. Donc en fait l'idée c'est que ça vous donne la position dans cette vue, ça vous donne bien évidemment sous la forme d'un CGPoint. Vous avez également une méthode qui s'appelle previousLocationInView in View, qui vous donne la position précédente. Donc vous avez une espèce de cache avec tout le temps pour le point de contact, la position actuelle et la position précédente. Ce qui est important, ça vous permet éventuellement de déterminer une direction de déplacement. Et puis vous avez également un attribut qui s'appelle Phase. Phase vous avez l'état du contact, c'est un UI Touch Phase. Donc vous avez began, il ils viennent toucher l'écran. Moved, il a changé de position. Stationary, il est immobile. Uh, ended, il a quitté l'écran ou s'en est décollé et puis c'est Cancelled qui uh, donne une annulation. Excusez-moi, je réalise que là j'ai oublié de donner uh, les versions en uh, Swift, mais c'est Ended en minuscule et c'est Cancelled en minuscule comme vous le voyez au dessus. Je corrigerai uh, pour la mise en ligne et transparent. Alors petit conseil, si vous voulez avoir une mémoire des points de contact, vous avez intérêt, en tout cas en Objectif C, à faire une copie plutôt que des retens, tout simplement parce que euh, on ne sait pas trop comment cet ensemble est géré derrière. Le second paramètre de ces méthodes, donc début, fin, déplacement et cancel, eh bien, euh, c'est le paramètre event et c'est un UI event. Ce UI event permet de classer les événements et en particulier dans la classification des événements, eh bien vous avez toute une série de choses qui vous permettent de gérer en particulier par exemple le check, etc. Donc là vous avez ici UI event type touch ou touches, c'est-à-dire que c'est des points de contact. Motion, c'est pour l'instant il n'y en a pas d'autres. C'est un check. Remote control, c'est des informations qui proviennent d'une télécommande, typiquement la télécommande de votre casque et vous avez également Presses qui signifie que vous appuyez sur un des boutons physiques. Alors il n'y a pas beaucoup de boutons physiques euh, je pense que c'est alors le Home il a un rôle un peu particulier mais ça peut être peut-être les boutons euh, d'augmentation, de diminution du volume des choses comme ça euh, bon je n'en sais pas plus je vous recommande d'aller voir le fantastique manual pour cela donc c'est quelque chose qui est utile pour la gestion des points de contact mais vous avez également euh, accès à l'ensemble des points de contact à travers le UIEvent, donc c'est une autre manière d'y accéder, via l'attribut qui s'appelle All Touches qui vous donne la liste des points de contact aux surprises sous forme d'un NS7 ou d'un set, selon que vous soyez en Objectif C ou en Swift, exactement comme dans le cas du premier paramètre. Et puis vous avez également un autre attribut qui s'appelle Touches for Views. Qui, est, euh, qui vous donne les points de contact qui sont associés à une vue donnée. Si par hasard lorsque vous appuyez, vous avez plusieurs points de contact et qui sont à jouer sur plusieurs vues, vous pouvez savoir ceux qui sont dans une vue et ceux qui sont dans une autre. Si par hasard ça a un sens par rapport au fonctionnement de votre application, bien évidemment. Alors, existe-t-il des contraintes et en particulier la contrainte à laquelle on pourrait penser, c'est quel est le maximum de points de contact. Alors, sur un petit terminal, c'est 5 au maximum. Donc j'ai essayé, hein, avec demain on essaie de mettre plus, mais il n'arrive pas à en détecter plus de 5. Et a priori j'ai lu quelque part que la méthode Touch touchCanceled serait déclenchée à l'apparition du 10 point de contact. Je n'ai pas vraiment eu l'occasion de vérifier ce comportement. Mais bon je vous le signale aucun. Et puis, sur un grand terminal, eh en fait, j'ai atteint 14 points de contact en demandant à mon fils de me prêter une de ses bains. Euh, donc, manifestement, là, sur un grand terminal, on peut faire beaucoup plus de choses. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de maximum. Euh, en tout cas, euh, on doit atteindre euh, au moins 14, puisque je l'ai observé euh, en faisant le test récemment. En guise de conclusion c'est un mécanisme qui est absolument primordial, hein, la valeur ajoutée de ces terminaux c'est qu'ils euh, ont une surface tactile et que vous pouvez exploiter cette surface tactile. En particulier si vous voulez faire des jeux, c'est extrêmement intéressant, vous voyez qu'on pourrait revoir le jeu d'astéroïdes dans une séquence précédente que je vous l'avais présenté. Eh bien, euh, en, en, en jouant sur des contacts dans des zones partir de l'écran qui feraient qu'on va à gauche, on va à droite. Éventuellement, plus on s'éloigne, plus on va vite. Enfin, on pourrait faire toute une série de choses pour enrichir eh bien, les possibilités de ce jeu. Il y a bien évidemment beaucoup de possibilités, mais euh, moi, je n'aborde ici que l'essentiel qui vous permet euh, de euh, gérer euh, les points de contact et donc d'enrichir vos applications avec. On verra des exemples et il y aura des exercices avec. Euh, sachez qu'il y a la possibilité de détecter des gestes, mais on va voir ça dans une autre séquence. Et bien évidemment, la gestion du Pencil, c'est-à-dire de ce stylet, et eh bien euh, c'est quelque chose que l'on verra également dans une séquence ultérieure. Et je vous rappelle, euh, on a deux manières d'accéder aux informations via le premier paramètre touches ou via en fait l'attribut all touches de deuxième paramètre qui est UIEvent. Je vous remercie de votre attention. à bientôt.